Yo, salut tout le monde et bienvenue dans le truc de chant numéro 28 qui sera aujourd'hui consacré à la question Est-ce normal d'avoir mal à la gorge quand on chante Bon, alors je peux vous répondre tout de suite Ben non, c'est pas normal, mais du tout, du tout, du tout, du tout Quand vous chantez, vous devez pouvoir euh, chanter super longtemps sans ressentir aucune gêne, ni gratouiller, ni picotement ni surtout extinction de voix, rien, rien, rien du tout. C’est comme quand vous allez faire un footing, euh, vous ne revenez pas en boitant. Si vous revenez en boitant, vous dites il y a un problème. Et eh ben c’est pareil. Quand vous chantez, vous devez pas ressortir de votre session de chant euh, en boitant de la voix quoi. Euh, c’est normal de ressentir une fatigue générale. Voilà, par exemple, si vous courez une demi-heure, une heure, etc., si vous faites un marathon, bah, à la fin, vous êtes, vous êtes fatigué, quoi, fatigue générale. Pareil, si vous chantez une heure, deux heures, trois heures, etc., et ben, vous finissez fatigué, de fatigue générale. Mais la voix doit être impeccable. Alors, au niveau des maux de gorge, quelles sont les causes Il y a plusieurs causes possibles. Il y a les causes d'origine médicale et les causes d'origine technique. Alors les causes d'origine médicale, si vous ressentez un picotement, il y a de grandes chances que ça soit le reflux gastrique. Alors le reflux gastrique, j'ai consacré un truc de champ entier, c'est le numéro 22, donc je vous invite à vous y reporter. Euh, au niveau seconde cause médicale, euh, si vous re ressentez... Euh, un chatouillement, il ben, y a de grands, grandes chances que ce soit de la mycose. Mmh. Ah. Oui, de la mycose dans la gorge, figurez-vous, c'est très très répandu. Il euh, y a beaucoup de, de mycoses qui sont induites par la consommation de produits laitiers. C'est pour ça que euh, beaucoup de chanteurs sont au régime euh, sans lait, puisque le les produits laitiers sont, sont des, des nids à bactéries, surtout euh, vu ben, les conditions d'élevage intensif, etc. Regardez des vidéos un peu les vaches laitières, peut-être ça vous passera l'envie de consommer des produits laitiers. Voilà, ça c'est pour les causes euh, médicales. Euh, sûrement, peut-être que j'en oublie, mais enfin, ces deux-là, principalement, mycose et reflux gastrique, c'est très, très, très fréquent. Vraiment, beaucoup plus que vous le pensez, je dirais, euh, allez, une personne sur trois, a soit de la mycose, soit du reflux gastrique. Boum Ensuite, nous avons les, euh, les causes techniques. Donc, les causes techniques des mâles de gorge qui sont dus à une mauvaise utilisation des cordes vocales, à un forçage des cordes vocales. Donc, euh, petit rappel, donc les cordes vocales, c'est deux petits muscles et qui doivent se fermer comme ça, touc, touc, pour produire les notes. Et plus elles se ferment, et plus ça fait des notes aiguës. Et bien si vous les cognez comme ça, et eh bien, au, au début ça va faire un bleu, après ça va faire une cloque, ça va surinfecter, la cloque va se durcir, etc, etc, etc, vous imaginez bien. Donc premièrement, euh, c'est pour ça que quand on chante, il ne faut pas forcer sur le coup. Il faut vraiment que tous les alentours des cordes vocales soient super détendus, pour que les cordes vocales puissent travailler tranquillement, sans forcer. Et il faut vraiment les fermer gentiment. Voilà. Donc, euh, si, vous, si vous avez mal à la gorge euh, après avoir chanté, euh, voilà, c'est soit des causes médicales, des causes euh, reflux gastriques, évidemment tous les problèmes, laryngite, etc., auxquels j'ai consacré aussi un truc de chant. Et puis, euh, et puis, vous avez les causes de forçage, dues au forçage vocal, à une mauvaise... Technique. Donc faites vraiment attention à ça. Euh, si vous ressentez quelconque mais même petite gêne au niveau des cordes vocales il faut absolument aller consulter un phoniatre. et d'ailleurs c'est bien d'aller faire un check-up si vous êtes vocaliste, si vous êtes praticien de la voix, enseignant etc allez régulièrement faire des check-ups c'est très important, c'est très bien ça permet aussi de, bah, de, mieux, euh, de mieux connaître euh, son, son outil de, de travail ou de passion euh, et puis, ayez bien l'esprit qu'au bah, début, on a un peu mal, après on a la voix cassée régulièrement. puis quand on va chez le spécialiste, on se rend compte qu'on a un truc qui craint sur les cordes vocales. Donc c'est soit de, des médicaments, après vous avez le stade d'après, c'est la rééducation orthophonique. Euh, la rééducation orthophonique, c'est comme la rééducation kiné, hein, quand on doit réapprendre à marcher, c'est vraiment pas, pas marrant. Il faut aller chez l'orthophoniste une ou deux fois par semaine, il faut faire ses exercices tous les jours, c'est fastidieux, c'est... voilà. Euh, stade 3, bah, c'est intervention chirurgicale, quoi. Donc euh, ne laissez pas traîner, intervention chirurgicale, soit chez euh, le phoniatre, au laser, soit carrément au bloc, avec l'anesthésie générale. C'est vraiment, c'est super pas cool. Et pensez bien aussi que, ben, euh, voilà, euh, ça commence par un œdème, après euh, ça fait kyste, polype, nodule, ça peut dégénérer en tumeur. Donc c'est super pas cool. Donc ayez toujours à l'esprit que non, non, non, non, c'est pas normal d'avoir mal à la gorge. Quand chante. Quand j'étais petite, on faisait des sons de système. On commençait à chanter à 23h, on finissait à 5h du matin et on repartait euh, tout ça en buvant de la bière, en fumant. Et j'en passais les meilleures et on repartait la voix nickel. Donc c'est un exemple très parlant. Pareil, quand vous voyez les, les mecs qui font du métal ou de la dancehall avec la voix comme ça et tout, ils ressortent parce euh, qu'ils ont une technique excellente et ressortent de, du show, ils sont en parfaite santé vocale. Donc vraiment, technique, technique, technique, et surveillance médicale. Voilà, maintenant que vous soyez doué ou pas doué, que vous en pensiez, quoi que vous en pensiez, le travail et la connaissance payent toujours, toujours, toujours, toujours. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.